<rire> allez je vous place le décor on est le 8 juillet il est 22h31 et la vidéo que nous sommes en train de regarder aujourd'hui même a été tournée si je ne me trompe pas le 24 juin il était prévu de vous proposer cette vidéo le 28 juin puisque c'est la date d'anniversaire de la chaîne les billes en paquet de toute évidence il y a du retard Évidemment. <rire> enfin, on est là et c'est bien le plus important. Bonsoir à tous donc et bienvenue pour cet incroyable 4 ans. Alors écoutez, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé parce que bah, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je ne savais pas trop quoi, de quoi vous parler tant euh, l'activité de la chaîne a été euh, blanche cette année. Mais on va quand même revenir quelque peu sur ce que je vous ai proposé, à savoir euh, les vidéos de, du coup naturel, notamment, et on va un petit peu en parler. Et c'est d'ailleurs le sujet de cet entraînement. Et cet entraînement, on va en parler beaucoup plus en détail. Je vais vous expliquer de quoi, de quoi il en retourne. Et puis ensuite, on va se laisser bercer par ce qui va se passer. Quoi. Donc là, on est parti pour plus d'une heure car je tenais absolument à vous présenter cette euh, séance complète de l'exercice 1 et 2, donc comme vous avez pu le constater, proposé par Grégory Le Devantec. On va rentrer un petit peu plus en détail et je vais vous expliquer euh, tout ce qui s'est passé autour de, autour de cet exercice. Euh, tout a commencé, je vous fais la petite histoire. Par une demande de la fédération française de billard qui a appelé grégory le et qui a demandé en fait à propos à, à préparer euh, des séances d'entraînement pour les débutants qui souhaitent s'entraîner et s'entraîner de façon sérieuse donc euh, grégory en fait s'est occupé de décrire tout ça et euh, et donc il a élaboré. En fait un, un schéma un dessin euh, pour euh, comment dire nous aider à construire notre entraînement être capable de nous expliquer aussi de, de fixer nos objectifs euh, être être en mesure d'optimiser un entraînement et enfin élaborer euh, un programme de séance et ça, c'est présenté dans une vidéo, en fait, qui dure 5-6 minutes par thème. Aujourd'hui, il y a deux thèmes qui ont été, euh, qui ont été préparés par Grégory Odevantec. Pourquoi je me permets de vous en parler euh, avec autant de, comment dire, de sérieux et autant de précision Car j'ai participé à, à, cette, euh, à cette élaboration, puisque Grégory, en fait, m'a appelé et m'a demandé si je pouvais m'occuper du montage vidéo. Donc... Euh, donc, ça nous a permis bah, d'échanger à de nombreuses reprises pour, euh, pour préparer tout ça. Et, euh, et donc, ça donne un produit fini, ma foi, pas inintéressant, puisque donc, Grégory s'occupe de réaliser les points. Euh, un, un de ses amis est membre du club euh, du, du World euh, Monsieur Sébastien Lastenay s'est occupé, lui, de, de la réalisation. Des vidéos avec du matériel CoZoom Et ensuite Grégory m'a envoyé la totalité Des, euh, des rushs euh, De toutes les vidéos quoi. Et puis je me suis occupé du montage Donc voilà je, je vous en parle En connaissance de cause Puisque j'ai participé à ce projet et, euh, et ma foi, ça a été pour moi... Moi, moi j'adore hein, ce, ce, ce genre de projet. Je n'ai pas beaucoup de temps à, le, à consacrer ce, ce genre de choses. Mais on a quand même réussi à le faire avec, avec Grégory et, et ça s'est plutôt bien passé. Donc ça c'est cool. Et une fois que les vidéos ont été montées, préparées, etc., je tenais moi absolument à, à les essayer. Quoi, parce que je trouvais que c'était euh, quand même une sacrée séance et je voulais tester pour me rendre compte du temps que ça pouvait éventuellement prendre et donc pour chaque thème donc il y a deux vidéos aujourd'hui hein. les vidéos je vais vous dire après où les trouver euh, pour chaque thème euh, il y a quatre exercices et là par exemple nous sommes en train de travailler le thème 2 qui s'avère être le coup naturel avec regroupement avec ou sans effet donc l'objectif ici il est double c'est à dire qu'il faut pour chaque euh, point, pour chaque essai, il faut réaliser le carambolage, donc il faut faire le point, et il faut regrouper les billes dans la zone de rappel. Ici, en l'occurrence, la zone de rappel ou de regroupement, plutôt, le, la, la zone de regroupement, c'est aux alentours de 30 cm autour de la, de la bille 3, euh, représentée par la bille rouge, là. Maintenant représenté par la bille jaune <rire> voilà. et, et donc vous devez exécuter le point 20 fois et sur les 20 essais et eh bien vous vous évaluez en, à savoir combien de fois vous avez réussi le point et euh, et la zone de rappel en l'occurrence ici une fois que ces 20 points sont réalisés moi je vais m'éclipser quelques secondes pour aller marquer mon le nombre de points que j'ai réussi sur 20 et ensuite je vais passer à la figure suivante ce sera exactement le même point sauf que la bille jaune là que vous voyez en mouche 2 va basculer et va descendre sur la mouche 1 et ensuite je vais exécuter 20 fois et ensuite voilà pour l'exercice 1c la jeune, enfin la bille 3 va se retrouver cette fois ci dans le coin et là on va encore l'exécuter 20 fois une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé l'exercice 1 et il faudra passer à l'exercice 2 et l'exercice 2 c'est exactement la même chose sauf qu'on travaille dans l'autre sens donc en tout et pour tout ici, entre l'exercice 1 et l'exercice 2 eh bien, on, ne, on réalise pas moins de 120 coups sur une même position donc euh, une belle petite exigence au niveau de cet exercice mais euh, mais qui moi m'a apporté euh, une satisfaction personnelle assez folle quoi je suis très content de cet entraînement et, euh, et on va rentrer évidemment plus en détail sur le pourquoi du comment ça va être notre fil rouge hein, cet entraînement durant toute l'heure euh, pour euh, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on n'a pas grand chose à dire sur la chaîne etc donc il y a de grandes chances qu'on revienne assez régulièrement sur le contenu de cet entraînement maintenant où trouver ces vidéos les vidéos elles sont disponibles sur le site bisport je vous laisserai le lien dans le descriptif de cette vidéo et en plus de vous laisser le lien je vous laisserai je vous expliquerai également comment l'atteindre parce que je ne peux pas vous donner un lien direct sur la vidéo je ne pourrai que vous donner le lien de bisport alors bisport pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme qui réunit toutes les associations sportives de france de quasiment toutes les disciplines rattachées à la NOSF. Donc, ça, ça comprend énormément d'associations et de, et de, et de sports. Et tout le monde est référencé, en fait. Tous les clubs, donc si on parle billard, toutes les, voilà, la fédération est représentée, toutes les ligues sont représentées, tous les clubs sont représentés. Et, et, et donc, bon, c'est une espèce de plateforme, euh, c'est un petit peu à la star de, de Facebook. Euh, mais ça ne concerne que des associations sportives. Donc c'est pas mal, Donc vous pouvez évidemment en être membre, vous inscrire, etc. Je vous invite à aller voir, c'est quand, euh, quand même pas mal. Et en plus, il y a quelques informations intéressantes. Voilà. Et c'est là-bas que vous allez pouvoir trouver les vidéos de Grégory Le Devantec. Euh, euh, donc sur les thèmes 1 et 2 qui portent sur le coup naturel uniquement. Alors vous avez remarqué que je me permets de travailler ce thème sur un billard de 3 mètres 10 m. là je fais un petit aparté je crois que je vous en ai déjà parlé mais vous le savez j'aspire à atteindre moi un niveau de jeu pour me permettre de jouer de 3 mètres sur 3 mètres 10 m. donc je me permets de, de travailler ce type d'exercice sur sur m 10 parce que d'abord c'est un billard que j'affectionne tout particulièrement c'est pas une euh, c'est pas une distance qui me, qui me fait peur, bien au contraire. J'adore cette table. Je me sens beaucoup plus à l'aise, même sur 310 que sur 2,80. Bon, ça, c'est vraiment un truc personnel. Et moi, j'adore jouer sur 310. Donc, euh, euh, donc, dès que je peux. Travailler quelque chose, en général, c'est plutôt sur mètres m que je fais ce type d'exercice. Mais évidemment, je vous dis ça pour vous rassurer et vous dire qu'évidemment, vous pouvez travailler cet exercice sur 2,80 m sans aucun problème. Euh, un petit spoiler quand même, je vous dis le résultat tout de suite. Moi, donc, après avoir exécuté les 120 coups, j'arrive à un ratio euh, de tout pile 50%. Donc euh, c'est euh, un résultat pour un premier essai qui est... bon. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas suffisant. 50% c'est trop peu, donc c'est bien la preuve qu'il faut continuer à travailler cet exercice. Donc euh, moi je sais que je vais le répéter hein, certainement pour atteindre un ratio euh, satisfaisant. Voilà. <rire> pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai de gros doutes, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas Grégory les Devantec, j'invite euh, ces personnes à le découvrir autour d'un match extraordinaire c'est la finale du championnat de france à la bande qui s'est déroulée en 2010 contre alain raymond à castres alors cette vidéo là elle est complètement folle elle est complètement folle. pourquoi parce que en plus d'être une partie intéressante euh, très intéressante c'est une partie qui a été réalisée par Cozum production donc la meilleure réalisation au monde autour du billard français à mon sens et en plus de ça en plus d'être bien réalisé et de voir du beau jeu c'est commenté par Marc Massé alors Marc Massé pour ceux qui ne le savent pas Marc Massé c'est le DTN de la fédération française de billard et avant d'être DTN ça a été un vrai monstre de l'univers dans le jeu de série quoi donc il sait vraiment de quoi il parle, et, et puis il a des, des réactions assez pertinentes euh, sur le jeu notamment de Grégory. Voilà. Donc cette vidéo se trouve sur MyTV chaîne, c'est euh, presque comme Youtube, sauf qu'en fait MyTV chaîne c'est euh, pareil un petit peu comme B-Sport, c'est en fait une plateforme dédiée au sport. Et donc il faut se rendre sur la MyTV chaîne de la Fédération Française de billard, je vous laisserai évidemment le lien euh, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez pouvoir consulter tout le contenu de cette chaîne. Encore une fois je ne peux pas vous laisser le lien directement, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible mais vous allez voir sur MyTV chaîne, en fait c'est classé par euh, comment dire répertoire donc vous avez la présentation, des émissions et reportages et la vidéo donc dont je vous parle se trouve dans euh, un petit onglet qui s'appelle dans le rétro pour les nostalgiques vous allez pouvoir justement consulter cette vidéo. Donc voilà, ça c'était pour, allez c'est bon, j'arrête de parler de Grégory, voilà maintenant vous savez tout sur tout, euh, donc il est temps de passer, euh, euh, ben on va passer à la rétrospective de la chaîne. Alors la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé effectivement Pas grand chose, hein, puisque je ne vous ai proposé que euh, trois vidéos sur euh, le coup naturel, alors je voulais en parler un petit peu de ces trois vidéos parce que... Comme vous le savez, pour les plus. Euh, voilà, vous le savez, j'ai je, je, beaucoup travaillé sur, sur ces vidéos. J'en ai jeté des milliards, de tant j'étais jamais satisfait du résultat. Attendez, je bois un coup. Elle est trop iodée cette eau. Et en fait, je suis un peu déçu. Mais euh, je suis pas déçu dans le sens que vous le pensez. Mais je suis un peu déçu au niveau de la visibilité de ces vidéos. Parce qu'elles sont pas beaucoup vues. Je m'attendais à bien plus. Alors, c'est pas pour l'activité de la chaîne. Très sincèrement, ça n'a plus, enfin, ça n'a jamais euh, eu d'importance pour moi. Et, euh, et en ce moment, encore moins. quoi, Parce que c'est n'est pas grave du tout. Mais, euh, mais je suis déçu. Parce que je pensais que, que les gens allaient être plus intéressés que ça. Tant... Ce type de contenu, à mon sens, manque. Tu vois, en termes de vidéos, dans, notamment sur la plateforme YouTube, il n'y a pas de vidéos comme ça. De vidéos qui expliquent clairement un coup technique, tu vois. Alors, il y a toujours des, des petits couillons qui se croient malins et qui proposent des rétro-grandes distances, <rire> des trucs comme ça. Mais... Mais bon ça n'a pas de sens, enfin, c'est déjà des points un petit peu plus spécifiques, c'est déjà un truc où il faut un niveau de billard, j'ai tout fait de travers en fait. Et là j'avais envie de reprendre les choses dans l'ordre et je trouvais que de proposer les fondamentaux c'était essentiel. Depuis que je me suis lancé dans les, dans les diplômes avec la fédération etc. avec le DFI et compagnie, euh, c'est là où j'ai réalisé à, à, quel point, à, quel, à quel point ça manquait et moi ça m'a manqué. Parce que pour vous donner une première anecdote, et là ça va être un truc de fou, donc je rebondis sur le coup naturel et sur ces vidéos. Quand je suis arrivé au club de Nice, moi il y a 6 ans, euh, je suis arrivé et de suite on m'a quasiment pris en main. C'est à dire que moi j'ai eu la chance en arrivant dans le club... Euh, où il y avait des gars qui étaient, euh, qui étaient ma foi, de, de, de niveau plus que correct, euh, des 1 au cadre, à la libre, euh, même des trois bandistes hein, les mecs ils tournent à, à 1 de moyenne, peut-être euh, certains ils tournent même un peu plus, donc on a vraiment de bons joueurs à Nice, ça, ça, voilà, vraiment, ça fait vraiment plaisir, il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de bons joueurs. On a beaucoup de 1-1, 3-bandistes, et puis on a quelques, quelques 1-1 euh, euh, libres et cadres, donc il y a du beau monde. Donc quand je suis arrivé, on m'a pris en main directe. Donc nickel. On m'a appris positionnement, posture, on m'a appris des tas de trucs, etc. Au bout d'un an, un an et demi, euh, donc il euh, y a le méga mentor qui, qui refait surface au club. Et puis on fait connaissance, etc. On sympathise. Et, euh, et ma foi, et il me prend carrément sous son aile parce qu'il il, il sent que j'avais envie de, de progresser. Donc il, donc il m'explique des tas de trucs. Il des trucs hyper intéressants, euh, tout ce qui peut se passer... Euh, dans le tiers du billard, euh, les billes à distance, euh, euh, ensuite on a, un petit peu, on a beaucoup travaillé le tiers du billard, les billes de près, l'américaine, le jeu recule, je pousse, euh, les placements rappels, les débordements, les piquets rentrés, beaucoup de choses hyper intéressantes, voilà, les, les rapports de force, les harmonies de puissance, on a, on, on a, on a abordé vraiment des, des points un petit peu dans tous les sens, c'était hyper intéressant, mais c'est qu'à partir de la troisième année, écoutez bien, hein, à partir de la troisième année de billard que j'ai entendu parler du coup naturel et j'ai envie de dire est-ce que vous trouvez ça normal quoi parce que moi j'ai eu la chance d'être accompagné parce que je sais qu'il y en a certains dans la communauté ils galèrent parce que euh, soit ils ont personne dans leur club soit le plus fort il tourne à deux ou trois de moyenne et ça fait 20 ans qu'ils jouent au billard le mec donc bon 20 ans de billard trois de moyenne excuse moi il euh, y a des choses que tu pas pigé et que tu comprendras plus là pour le coup tu vois donc donc c'est terrible de se dire que moi, je tombe dans un club où franchement, il y a des monstres de l'univers. Mais en fait, comme c'était tous plus ou moins des autodidactes, donc ils ont appris un petit peu sur le tas. Donc, euh, donc ils n'ont pas forcément les fondamentaux, enfin ils les ont les fondamentaux, eux, ils les ont. Mais ça leur paraît si évident qui ressentent pas le besoin de, de le partager quoi. vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si j'ai du mal à me faire comprendre sur ce point en tout cas moi c'est quelque chose que je regrette parce que c'est pas que j'ai perdu du temps mais je pense que j'aurais pu progresser plus vite si j'avais vu justement les, fondam, les fondamentaux bien plus tôt et, et c'est pour ça que je voulais absolument vous proposer le coup naturel et c'est pour ça que j'ai tant travaillé sur ces vidéos pour essayer de proposer quelque chose de propre, quelque chose de sérieux, plus ou moins sérieux et quelque chose de cohérent quoi. et c'est aussi pour ça que j'ai jeté tant de vidéos à la poubelle parce que tant que j'arrivais pas à trouver un format qui me satisfaisait et eh bien ça pouvait pas être validé quoi c'était pas possible donc euh, donc c'est pour ça que quand je repense à tout ça et quand je repense à ces personnes qui se sentent un petit peu seules dans les entraînements parce qu'elles savent pas quoi bosser ou etc ben, et voilà j'ai envie de vous de vous convaincre j'ai envie de, de de taper sur les épaules de ces personnes-là et de leur dire « TKT, euh, tu vas trouver sur YouTube des trucs hyper utiles qui vont t'aider à progresser parce que tu vas apprendre les bases, les fondamentaux. » Et c'est vrai que ces trois vidéos, bon, euh, hors contexte sanitaire, hein, euh, ouais, elles n'ont pas été vues outre mesure, quoi. Et je le regrette parce qu'apparemment, les gens, bah, ça ne les intéresse pas plus que ça parce qu'ils doivent se dire « Non, mais c'est bon, je connais, quoi. » Mais attention, les gars, attention je veux bien croire, vous connaissez, etc. Mais là, je m'adresse aux débutants. Il faut absolument travailler les coûts techniques. Et le coût naturel, lui, il est capital. C'est très important de le, de le travailler. Quoi. Et je m'en suis rendu compte, surtout quand j'ai pris la responsabilité de l'école de billard au club en décembre 2019, pour la petite histoire, le président de l'époque m'a demandé si je voulais m'occuper de, de l'école du billard, puisqu'il savait que j'étais en train de passer les diplômes. Donc, donc j'ai pris cette fonction avec plaisir et surtout avec sérieux. Et on a énormément travaillé sur le coût naturel. On a travaillé les coûts techniques en, dans, dans leur globalité. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, quand ça s'est su au club que, que je prenais l'école de billard, eh bien, euh, il y a certains euh, trois bandistes qui ont souhaité y participer parce que, parce que certains d'entre eux, en fait, avaient beaucoup de mal à reculer. Et comme ils savaient qu'on était en train de travailler les fondamentaux, j'en ai profité pour, pour leur présenter euh, le rétro. Euh, mais comme ils ont participé à une séance complète, ils ont aussi découvert le rejet naturel, en fait. Et Parce qu'on travaille énormément le, le rejet naturel et le coût naturel dans, dans sa globalité, avec ou sans effet, direct, par la bande, deux ou trois bandes, enfin ça, vous, voilà, par rapport aux vidéos que je vous ai proposées, hein, on a travaillé ça tous ensemble. Et, euh, et puis je me suis rendu compte que voilà, des trois bandistes, quoi, des, des, des gens expérimentés qui ont... Euh, peut-être plus de 20 ans de billard attention ce sont des bons joueurs hein. les mecs ils tournent à 0.6 entre 0.600 et 0.800 et... mais ils savent pas reculer donc ils sont venus participer à, à une ou deux séances euh, pour notamment le rétro Alors je... et, et euh, on, on y reviendra tout à l'heure et, euh, et pour le coup naturel voilà, je me suis rendu compte que ces gens là bah ils n'avaient pas la théorie du coup naturel quoi. Alors évidemment que ça joue en tête, etc. Mais ils n'avaient pas la notion du coup naturel. Ils ne connaissaient pas en fait. Ils ne connaissaient pas le coup naturel. Et moi ça me, moi, ça ça me surprend et puis ça me ça fait peur aussi. Parce que si dans les clubs respectifs, quand vous recevez un débutant, vous, vous ne montrez pas, comme c'est arrivé à moi pendant trois ans, on ne m'a jamais montré ça, bah je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça manque quoi dans un jeu, euh, surtout chez les débutants, quoi, c'est essentiel. Et du coup, ce type d'exercice, par exemple, que je suis en train de faire, c'est parfait. Là, par exemple, cet exercice-là, on aurait tendance à croire qu'on qu a besoin de reculer, en fait, pour faire ce point. Quand on voit la disposition de billes, il est incroyable ce point. Hein. Là, c'est l'exercice 1C, où la bille est dans le coin. Quand on voit une disposition comme ça, déjà on est en train de se dire est-ce que ce ne serait pas un point d'échelle Eh bien non, ce n'est pas un point d'échelle. Parce que le point d'échelle est un coup de réglage. Et là, ce n'est pas un coup de réglage, c'est un coup naturel. Donc c'est pas un point d'échelle. Vous voyez? Et là, le principe est de, voilà, de regrouper la bille 2 et 3 euh, dans, le carré, euh, dans le carré du cadre, la 47, 2, là, vous voyez c'est l'objectif. C'est un regroupement de billes, comme tout à l'heure, en fait. Mais c'est vrai que là, voilà, là c'est tête avec un maximum d'effet à l'endroit où vous voulez aller. Donc là, c'est beaucoup d'effets à droite, en tête. Et voilà. Et, et pour réussir ce point, il n'y a, a pas photo, il faut taper dans le demi-bille. Demi-bille, plus ou moins demi-bille. Et c'est pour vous faire un petit peu le, le dessin. Quand je travaille cet exercice, qu'est-ce que j'ai en tête C'est un La visée. Là, je prends la visée. Voilà, je m'installe. Et ici, je compte 1, 2, et normalement, 1, 2, et j'envoie. Ah oui, 1, 2, 3, et j'envoie, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce que je me dis euh, euh, au niveau de la... Voilà, et après, trouver le bon coup de queue, parce qu'il y a un coup de queue à donner quand même, pour, euh... donc il faut trouver le rythme, il faut trouver la cadence, et, euh... et surtout être hyper droit, quoi. rectiligne dans le coup, et rester le plus longtemps sur le tapis. Donc c'est ça, 1, 2... Allez, on envoie. J'essaye de rester le plus longtemps possible. Voilà. Là, voilà. là j'ai pris suffisamment de billes. On le voit avec la rentrée de la jeune. L'effet était correct. Franchement, cet exercice-là, avec l'effet dans son maximum, du moins quand la visée est à droite, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Parce que c'est là où j'ai un meilleur ratio. Plus, je crois que j'ai tourné à, à 11 ou 12 sur 20. Est Ce qui est -ce qu un de meilleur score. Là où j'ai beaucoup de mal, en fait, c'est le tout premier la toute première position c'est le 1a et, et le 2a où j'ai beaucoup de mal parce que parce que c'est le sans effet et par exemple pour vous donner pour vous donner une référence sur ce qui s'est passé c'est qu'en fait cet exercice dans le sans effet m'a fait comprendre et m'a fait réaliser un truc c'est que je n'étais pas capable de taper sur la bille blanche sur ma bille J'étais pas capable de taper sans effet. A chaque fois je mets de l'effet. Un tout petit peu, hein une infinité. Mais bon, là on est sur 3m10. Ma bille, sur toute la largeur du billard, elle doit faire elle doit parcourir plus d'un mètre quarante de distance. Puisque il y a l'impact jaune vers, vers la bande de droite. On doit avoir 30 cm et après on a à mètre m Ouais, elle parcourt presque 2 mètres la bille blanche. Donc presque 2 mètres. Euh, si vous vous trompez dans l'effet euh, L'arrivée c'est plus du tout la même hein. On est d'accord Donc très souvent je passe devant Je passe euh, derrière Voilà Donc ça m'a fait réaliser Que voilà ça fait 6 ans que je joue au billard ah ben, Aujourd'hui je me rends compte Que je n'arrive pas à taper sans effet Et pourtant on est en tête Et oui parce que quand on joue en tête On limite l'effet Puisqu'on est très haut sur la bille donc ça nous permet de quasiment ne pas avoir d'effet quoi le fait de, de jouer en tête donc ça devrait être nous rassurer et malgré ça bah, je dois inconsciemment soit je fauche donc il faut analyser la vidéo pour ça soit je fauche soit euh, je suis pas confiant je bouge un peu ou quoi euh, soit carrément euh, bah, soit carrément je suis pas au centre de la vie, quoi. donc euh, ça je l'ai réalisé et du coup je suis en train de le travailler parce que c'est hyper important On peut pas Enfin, moi, j'ai des, des objectifs de progression où je peux pas me permettre de, de ne pas être capable de taper au centre de ma bille. Quoi. Enfin, au centre, sans effet, je veux dire, sur la bille. Donc, c'était voilà, encore un aparté, un truc de fou. <rire> bon, mais ben, on arrive, on est quoi On est à 26 minutes. Hein on a 26 minutes de vidéo. Euh, quoi vous dire de plus sur la rétrospective de la chaîne Donc, les trois, trois vidéos sur les coups naturels sont, si on l'a vu. Euh, pff, ouais, les chiffres. Je vous donner trois chiffres. Quand on s'est quitté l'année dernière, pour les incroyables 3 ans, on était à 3200 abonnés. Vous vous souvenez Que je vous avais dit que ça allait un petit peu se casser la gueule au niveau des abonnés. Bah ça n'a pas loupé. Puisque, puisque là, on est à, à ce jour, je crois qu'on est à 3910 abonnés. Euh, donc, euh, Ouais 700 de plus. Mais Moi, je le savais. Hein, C'était de toute façon prévisible que ça allait se casser la gueule. Et je peux vous dire que, à la fin de l'exercice, les billes en paquet, si on arrive à atteindre. Je sais pas quand je vais m'arrêter, euh, si ça va s'arrêter un jour, ça va s'arrêter un jour forcément. Mais euh, je sais pas. Si, à, si on arrive à atteindre tous ensemble quelque chose comme 5000 abonnés sur cette chaîne, avec euh, tu vois, des, une vraie communauté autour de, de, du questionnement sur euh, le billard et cet inconnu euh, pour les débutants et tout ça. Euh, bah j'en je je je, je, serais très satisfait 5000 abonnés ça serait pour moi très bien petit aparté j'ai enlevé tout ce qui est euh, monétisation sur la chaîne parce que ça m'a très vite gonflé et euh, déjà que je voulais pas le faire je l'ai fait parce que Youtube m'a incité à le faire presque, je ne vais pas rentrer dans les détails mais là j'ai vraiment tout désactivé donc vous n'allez plus être embêté par la pub <rire> ils bien ça voilà, voilà donc ça c'est cool euh, ah, vous avez remarqué ça y est on a changé de sens donc là on est passé à l'exercice de A ah, alors vous allez voir la galère que c'est celui là pour moi en tout cas donc là on est dans le sens effet c'est ce que je vous disais tout à l'heure où là je dois repartir droit en fait hein, je dois être droit sur la bande et repartir droit sur la bille jaune ça commence bien mais euh, voilà il va y avoir des donc là c'est limite mais c'est bon c'est bon les billes sont regroupées ça passe parce qu'attention il suffit pas de faire le point, hein. il faut faire le point et regrouper les billets. Attendez, je vous laisse un instant. Ne quittez pas hein. Allô Allô, excusez-moi. Euh, voilà, fallait border, c'était une nécessité. <rire> c'était important. Voilà, le bordage. Donc où en étions-nous Oui, voilà. Euh, donc vous voyez, je passe devant, je passe derrière. Euh, voilà, ça commence. C'est un point, ce qui est pas si facile que ça, mais voilà. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir travaillé ce point-là parce que ça m'a permis justement de déceler ça. Et, euh, et j'ai envie de nommer euh, <rire> Monsieur Dal Turner qui a dit euh, :« Les meilleures leçons proviennent des erreurs du passé. C'est en commettant des erreurs qu'on obtient un jour la sagesse. <rire> » Donc, ne vous inquiétez pas si vous ratez des points, euh, tant que, comment dire, tant que vous en tirez des leçons, c'est tout bon. C'est bon à prendre, mais c'est tellement important, et je reviens sur le coup naturel, c'est tellement important le coup naturel euh, qu'il faut vraiment le bosser. Quoi. Et même si vous êtes expérimenté, même si vous êtes persuadé de le connaître, eh bien, bossez-le, bossez de temps en temps euh, le, le rejet naturel, ça ne peut que vous faire du bien. Et un jour, je vous le dis, j'ai une anecdote de fou à vous dire, avant cette histoire du coup naturel. En fait, j'organise, donc, j'étais responsable de la, de la commission sportive à l'époque, au, au club de Nice. Et donc, on, et donc le président décide d'organiser un master cadre, 47.2. C'est la première fois que, que je voyais ça, moi. Et, et, et donc, on reçoit des masters. Et on reçoit notamment, excuse-moi, je te cite, mon ami, hein, mais bon, je te cite quand même, je reçois Jean-François Florent. Alors, je ne sais pas si... Alors, parmi tant d'autres, évidemment. Hein. Voilà. Alors, on a tout de suite sympathisé, parce que ce mec-là, je... c'est très difficile de ne pas sympathiser avec un gars comme Jean-François Florent. C'est un truc de fou, ce mec. Donc, donc, euh, donc il est excellent. Et donc, on a très vite sympathisé, et on a discuté, etc. Et, il... et en fait, il m'a vu jouer. Et... et... <rire> il a été extraordinaire, parce que à ce tournoi, en fait, on m'a dit inscris-toi. Moi, j'ai dit, vous déconnez les gars, je vais pas m'inscrire à un tournoi master. Mais il m'a dit, mais l'inscription est ouverte à tous, en fait. Tu peux y aller. Il y a juste que les masters, ils arrivent le samedi et le tournoi commence le vendredi, en fait. Et le vendredi, bon, ben, en gros, c'est c'est qui qui passe, quoi. Enfin, dé... enfin non, c'est pas bien de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est un tournoi master, mais il n'y a pas que les masters qui peuvent s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, en fait. Du coup, je me suis inscrit. Et, et donc, quand Jean-François -Fran... Jean Florent est arrivé, parce qu'il est arrivé la veille, lui, il est arrivé vendredi, en fait. Et euh, Il est arrivé vendredi, en général, ils viennent le, la veille pour essayer les, les tables et tout ça. Et du coup, il me voit jouer. Et on discute, on sympathise, machin, truc. Et après quelques heures où vraiment, on était... C'est bizarre, parce qu'après seulement quelques heures, on... On avait l'impression, enfin moi, il me donnait l'impression d'être un pote depuis des années. Et, et du coup, il me balance un truc comme ça. Je t'ai vu jouer. Et j'ai dit ouais. Et, et il me dit, euh, t'es simplement nul. Mais il me l'a dit d'une façon, les gars. Où, où en fait, j'ai juste, enfin, je ne pouvais qu'acquiescer la chose. Parce qu'il parce qu avait raison, nom de dieu de merde. Et en fait, il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, t'es nul parce que tu n'as pas les fondamentaux, et ça se voit quand tu joues. Et quand il m'a dit ça, en fait ça a été euh, comme un espèce d'électrochoc dans ma tête. Et c'est là où j'ai compris, euh, c'est vraiment la, cette année-là, c'était ma troisième année de billard, où, euh, où j'ai compris énormément de choses en fait. Et il y a eu un déclic, réellement un déclic. Et c'est là où, euh, sans avoir modifié euh, mon jeu, mon style, ma posture, machin, où j'ai changé beaucoup de choses mais beaucoup de choses dans mon raisonnement, en fait. Et ça a suffi pour que, en tout cas pour moi, pour m'aider et me convaincre que, que j'étais en train de progresser, quoi. Donc aujourd'hui, euh, euh, on parle de progression. Euh, évidemment, les entraînements que je propose, ce n'est pas pour devenir euh, un, un monstre de l'univers euh, qui, qui va prétendre tourner à 20 de moyenne. Moi, aujourd'hui, euh, je suis... Euh, Là, là depuis depuis depuis la reprise j'ai dû faire euh, aller j'ai dû faire trois entraînements euh, et, euh, et peut-être euh, allez quatre parties peut-être je sais pas sur tout le temps là euh, depuis la reprise et bien euh, sur les parties j'ai tourné entre entre 4 et 5 de moyenne sur 2 mètres 80 et euh, et je, et je tiens à mettre une alerte là dessus parce que 4 ou 5 4 ou 5 de moyenne les gars sur 2,80. 80 bon, en gros tu fais j'ai fait je suis pas moi 80 points en 20 80 points en 15 voilà ça c'est à peu près dans ces eaux là quoi et à euh, ah bien ma foi on s'amuse c'est à dire que c'est rigolo comme partie. on essaie de s'appliquer euh, on fait des points un petit peu partout euh, les billes à mi-distance bah, ça nous fait plus trop peur quoi. Euh, et puis quand tu as les billes dans le tiers bah, tu fais une vingtaine de points euh, là où je suis satisfait et là où je me dis qu'il que y, qu y a encore euh, de l'espoir d'une grande progression c'est qu'à chaque partie j'ai réussi à obtenir l'américaine donc sans sans vraiment la chercher quoi mais quand il y a une position intéressante qui se, qui se présentait sur, sur le tiers j'ai réussi à, à me créer l'américaine donc ça, ça m'a rassuré 4 parties, 4 fois, voire 5 fois, je crois, l'américaine, c'était cool. Mais comme l'américaine, là, je ne la bosse plus du tout. Quand elle s'est présentée, bah, je l'ai tout de suite perdu quoi. Euh, assez rapidement, parce que je me suis précipité, joué un peu vite. Bon, le coup classique, quoi. Le, le, les, les pièges standards, j'ai envie de dire. On a les billes de près, on a envie de les jouer vite, de faire beaucoup de points très vite. Euh, voilà. Non, il faut prendre son temps, évidemment. Ouais, et je rebondis d'ailleurs sur une vidéo d'Alain Raymond, je vous laisserai... Une fois de plus le lien euh, dans le descriptif de cette vidéo. Une vidéo d'Alain Rémo fantastique, où il présente euh, une espèce de démonstration. C'est une vidéo qui dure une heure et demie. Il parle de beaucoup de choses, et de choses extrêmement intéressantes. Et euh, notamment, il nous partage euh, bah, son expérience personnelle. Et à un moment donné, donc, il nous parle de cette histoire de billes de près. Et en fait il explique que quand il lui à l'époque travaillait les billes de près il mettait 20 secondes avant de jouer le point sur, sur l'américaine quoi. Donc il jouait le point tac tac et puis il regardait il analysait, Il se plaçait, il aimait, il cherchait la vitesse, la bonne vitesse, la bonne puissance, la bonne force. 20 secondes. Putain mais 20 secondes c'est énorme quoi. Mais pour l'entraînement, hein, je parle pas en partie hein, pour s'entraîner quoi. Donc C'est là-dessus où je pense qu'il faut, il faut percuter. quoi. L'entraînement, c'est hyper important quand tu arrives à bien le conditionner. Et c'est pour ça, et je rebondis encore sur cette vidéo, c'est pour ça que je tenais absolument à vous partager cette séance d'entraînement complète. Oui, pour vous montrer à quel point euh, l'exigence d'un entraînement est importante est important pour euh, justement être dedans et, et ne pas faire comme je vois souvent euh, des gens faire euh, quand ils sont seuls. Ou qu'ils attendent un partenaire par exemple parce qu'ils sont arrivés en avance. Je les vois, ils, ils font des points un peu partout, mais on sent qu'il n'y a aucune structure. Ça ressemble à une espèce de pseudo-échauffement, parce que même l'échauffement, euh, c'est quelque chose qui se travaille. D'ailleurs, ça pourrait être aussi... Euh, un sujet de vidéo que je, que je pourrais vous présenter et, euh, et donc voilà c'était simplement pour je vous l'ai dit de hein, toute façon là j'insiste énormément sur le fait de s'entraîner de s'entraîner correctement taper sur les billes ça suffit pas mais euh, ce que je voulais vous dire pour récupérer le, le fil de l'histoire euh, c'est que on pourrait s'en satisfaire c'est ça que je voulais vous dire on pourrait se satisfaire de 4 5 de moyenne et dire on arrête les entraînements parce que c'est rigolo là là on arrive à un moment là 4 5 de moyenne Vraiment, on s'amuse c'est à dire que tu n'es pas frustré d'une partie bon, tu peux râler parce que tu as perdu l'américaine trop vite ou que ou que tu aurais, aurais aimé faire plus de points machin mais bon il faut être lucide aussi hein. je veux dire moi j'adore les caudrons les raymond schwartz les sam van Etten, et, et, et, et j'en oublie j'en oublie d'autres bien sûr mais mais je, je prends ces trois ex exceptions parce que ce sont des monstres les mecs ils font 250 sur mouche sans aucun problème mais voilà, quoi. ils ont tellement travaillé pour arriver à ce stade-là. Moi, je ne parle pas de ça. Évidemment qu'on a envie de faire tous une partie sur mouche. Hein. Parce que ça nous arrivera un jour. Euh, je l'espère. Je, je l'espère pour nous tous, évidemment. Mais, mais on n'a rien de sans rien. Quoi. Une partie sur mouche ne peut pas se présenter comme ça si, si, si tu t'entraînes pas. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux pas le concevoir comme ça, en tout cas. Donc, j'ai besoin de m'entraîner. Et puis, surtout, j'aime ça. J'ai envie de me dire même mieux. J'ai appris à aimer ça. Parce qu'avant j'étais pas convaincu hein, de jouer tout seul, ça m'emmerdait un petit peu quoi. Et c'est un petit peu comme l'anecdote de la piscine. Ça vous est jamais arrivé ça, le coup de la piscine Ah je décide d'aller à la piscine, tiens. Euh, sauf que la piscine, je sais pas comment c'est hein, dans les autres villes, mais je pense que c'est pareil. La piscine en fait à Nice, les piscines municipales, elles ne sont ouvertes le matin au public que de 7h à 8h. Parce qu'après il y a les établissements scolaires qui, euh, qui débarquent Donc il faut vite dégager en fait Donc si tu veux aller te baigner le matin euh, Parce que c'est le matin qu'il faut y aller Le soir c'est plus possible hein, tu es tellement crevé que t'as plus aucune motivation euh, Donc le matin C'est le matin où il faut y aller Donc il faut y aller à 7 heures. Bon bah 7h hein, euh, il faut être dans l'eau à 7h hein, voilà, Pour pas perdre trop de temps quoi. Donc euh, bon bah Moi en ce qui me concerne c'est C'est lever avant 6 heures. Euh, après, tu go à la piscine, tu arrives, il faut te changer, euh, tu as froid dans les vestiaires, euh, voilà, ça te gonfle de porter le bonnet, machin, le truc, les équipements, et puis finalement, quand tu es dans l'eau à 7 h c'est là où tu te dis, ah, eh bien, je regrette pas, j'ai fait l'effort, j'ai fait l'effort de me lever, etc. Voilà, maintenant je suis dans l'eau et pendant 3 quarts d'heure, je surkiffe un maximum à faire mes longueurs tranquilles. Eh bien, un entraînement de billard c'est la même chose quoi ça peut être ça peut être fatigant l'idée peut, peut vous agacer mais euh, ça vaut le coup de le faire et, euh, et même au début si vous le faites un quart d'heure c'est pas grave euh, mais il faut le faire dites vous allez je travaille ça allez tiens il a parlé du rétro on va voir le rétro allez je vais je vais je vais faire des retros pendant un quart d'heure mais je vais mais je vais me tenir sur le rétro c'est à dire je me place une position je fais le rétro Qu'est-ce que je veux obtenir Je veux reculer sur la 3 Ok. Seul objectif, reculer sur la 3. Donc, il n'y a pas de notion de rappel de billes ou regroupement ou quoi que ce soit. Juste on recule. On essaie de ne pas bouger. On envoie droit. On voit ce que ça donne. Et on répète le point. Et on le répète. On ne continue pas après. Hein. Ouh là là, ça c'est le piège. On a envie de continuer parfois. Mais non, non, non, non. On respecte l'entraînement. Juste un quart d'heure. Voilà, on verra bien après par la suite. Voilà. Ah eh ben Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, euh, pour tout vous dire, si je ne m'entraîne pas au moins une fois par semaine, ah bah, bah je joue pas, en fait. C'est-à-dire que je fais pas de partie, en fait. Quand on me propose une partie, je me dis non, euh, non là, je, je me suis pas entraîné de la semaine. Euh, je la sens pas, la partie, quoi. tu vois. C'est con, hein mais c'est comme ça que je... Voilà. Des, des fois ça m'arrive de refuser une partie bon là je refuse des parties parce que j'ai pas le temps mais euh... je vous expliquerai pas pourquoi mais, euh... mais c'est vrai que quand je suis au club j'ai plus trop le temps de faire des parties je dois passer mon temps à autre chose voilà écoutez où est ce qu'on en est on en est à 40 minutes euh... de quoi on peut parler maintenant bah, on peut parler des prévisions bah oui on va parler des prévisions de la saison 5 et là on a basculé sur l'exercice 2b donc un petit peu d'effet. Donc les prévisions de la saison 5. Mesdames et messieurs, je vous l'annonce, nous allons évidemment <rire> continuer les séries commentées. Euh, bah parce que moi j'aime bien. Euh, la seule particularité, mais je crois que c'était la même particularité pour l'année dernière, mais je n'ai pas, pas pu le faire. Euh, C'est donc on va démarrer les parties sur mouche. Maintenant ça suffit. Voilà, on démarre sur mouche. Et on essaye d'optimiser, de, de faire un maximum de points possibles. Donc on va bien se marrer parce que ça va être évidemment catastrophique. Euh, soit je le fais en off et là ça peut être intéressant. Soit je le fais en live et puis bon ben, voilà, quoi. vous savez exactement ce qui risque de se passer. Ouais. <rire> euh, ce que j'ai envie de faire également, c'est... Euh, donc là je vous propose ça maintenant... Après, on se revoit euh, en septembre. Mais avant septembre, pour le programme donc de la saison 5, j'avais envie de vous proposer un petit euh, papa tutriche, euh, saison 5, euh, pour le mois d'août. voilà euh, Ça me manque de pas faire le papa tutriche, je vous l'avoue. Moi, j'adore ce concept. Et, euh, et, et j'aime bien le titre, en fait. Le papa tutriche, moi, je surkiffe. Euh, donc euh, donc je vais je vais vous proposer ça avec un certainement un, un mode 3 1 hein, euh, parce qu'il a des nouveautés au niveau des règlements <rire> du règlement qui va se rajouter même si le mode Da 2 n'était pas forcément très clair le mode d'ada le mode dada 3 lui risque d'être sensationnel donc on va se retrouver pour le mois d'août pour un papa tu triches, puis on verra après au cours de la saison si je vous en proposerai un, un deuxième ou pas on va évidemment et ça ça sera l'objectif de, de la saison 5 pour la reprise en septembre euh, la continuité des fondamentaux donc euh, on a fait le coup naturel il faut que je vous présente la finesse il faut que je vous présente le rétro alors le rétro c'est vrai que je vous en ai proposé plusieurs je vous ai proposé le rétro par la bande si je me trompe pas les rétro grand distance et le rétro passage mais je vous ai jamais présenté en fait ce qu'est un rétro comment comment comment opérer un rétro de base en fait c'est à dire après un pacte sur la bille numéro 2 bon bah la bille votre bille recule quoi alors évidemment que tout le monde s'est reculé dans la communauté j'ai aucun doute là dessus mais les fondamentaux voilà c'est on, on on rappelle les bases euh, je fais un aparté vite fait sur la chaîne bcc la chaîne de pierre et jérôme vous savez euh, la dernière vidéo postée qui date de l'année dernière ça, ben ça, ça, il s'agit du rétro justement c'est Jérôme qui a présenté euh, le rétro et ma foi c'est une vidéo qui n'est pas inintéressante euh... donc voilà je vous invite, le temps à, à, voilà, je vous invite à, à prendre connaissance de cette, de cette vidéo euh... le, le, le temps que, que, que moi je prépare la mienne qui sera plus ou moins dans la même lignée quoi. on n'utilisera pas les mêmes termes mais euh, mais ce sera ce sera quasiment la même chose. Il y aura des notions un petit peu différentes, mais l'idée moi du rétro que je veux faire c'est simplement d'expliquer aux gens que comment faire pour reculer après impacter, après avoir impacté la 2 quoi. Voilà, il faut que la bille recule. Donc euh, si ça fonctionne pas de votre côté ah bon, on va travailler ça ensemble. Vous allez voir que ça ira tout de suite beaucoup mieux. Hein. C'est un truc de fou. Parce que moi, j'ai réussi à faire reculer un 3-bandiste. Le mec, il était sur le cul. Donc si ça a fonctionné pour lui, je peux vous assurer que ça va fonctionner pour tous. Hein. Parce que euh, c'était très compliqué pour lui de faire un rétro. Bon, maintenant, il recule bien. quoi. Donc ça, c'est cool. C'est une petite satisfaction, d'ailleurs, en ce qui me concerne. Mais c'est grâce au programme de la FED. Moi, j'invente rien. Euh, donc, euh, le rétro... Euh, le coulé, je pense qu'on va en parler un peu, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le coulé. Euh, on va peut-être revenir dessus, mais c'est pas sûr. Et le 90 degrés, celui-là il faut qu'on en parle de, de, de l'équerre, euh, parce qu'il y a aussi des notions d'attaque de, différentes et de quantité de billes différentes, donc, on, donc il faut en parler. Euh, mais, et puis c'est un coût technique import important, même s'il si, même n'est pas recommandé tout de, suite, tout de suite par la Fédération. Et ils estiment que ce coup est, est un petit peu trop technique pour les débutants, mais moi je pense que ça vaut le coup d'en parler, en tout cas sur cette chaîne. Euh, et ce sera à peu près tout, parce que les autres coups techniques, euh, bah le, le Massé, on en a déjà parlé d'ailleurs à, à ce sujet, le, la vidéo du Massé sur la chaîne volume 2, là, la dernière qui a été faite, a dépassé des 100 000 vues euh, cette année. Donc, euh, juste phénoménal quoi, de succès cette, euh, cette vidéo, c'est incroyable. Euh, j'espère, hein, sur les 100 000, j'espère que ça a aidé certains d'entre vous, quoi. Voilà, pour le massé parce que je sais que le massé c'est un, un coût particulier. Enfin, euh, euh, c'est un coût particulier, certes, euh, mais euh, je, je trouve que les gens en font un monde pour pas grand-chose. Et j'espère que cette vidéo a réussi à, à rassurer certains d'entre vous, parce qu'au final... Le Massé, c'est pas si compliqué quoi. Une fois qu'on a la technique et qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est pas sorcier quoi. Et voilà. Il faut juste être bien stable, se sentir à l'aise et puis envoyer quoi. Comme, euh, comme tous les coups techniques d'ailleurs. Hein. Euh, donc, le massé, le piqué, pareil. J'ai déjà fait une vidéo sur le piqué, alors peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus simple euh, sur le piqué, mais surtout ce dont j'avais envie de vous faire cette année, surtout après les fondamentaux, c'est de vous parler du piqué rentré parce que le piqué rentré c'est incroyable. Euh, évidemment, il faut pas le faire comme moi, c'est-à-dire, euh, comme j'ai pu vous le proposer une fois ou deux dans certaines euh, vidéos où je m'amuse à faire ça sur la longueur du billard, euh, c'est des conneries. Mais là, je vous parle du vrai piqué rentré quand on est dans le tiers du billard où on a trop pris, en fait, où on, on cherche, par exemple, un placement. Là, je rentre un peu dans les détails euh, stratégiques euh, de conception. Euh, c'est quand on cherche un placement sur la 3 qui deviendra notre 2, mais qu'on on arrive trop, l'angle est trop ouvert ou, euh, ou plutôt trop fermé et, et, du coup, euh, et du coup on a besoin justement pour compenser cette erreur de position on a besoin de tricher un petit peu sur notre bille euh, sur la grosseur de bille de la 2 pour qu'elle puisse rentrer et, et pas qu'elle nous échappe du coup, euh, du coup pour ça parce que les placements c'est pas toujours évident et euh, eh bien c'est important au moins de comprendre comment fonctionne un piqué à rentrer et surtout vous donner les astuces parce que des astuces il y en a et il y en a notamment une qui est incroyable qui fonctionne du feu de Dieu et quand je l'ai je l'ai découvert enfin je l'ai pas découvert enfin si je l'ai découvert moi-même mais mais j'ai rien inventé hein, c est, c est, mais je, je un jour j'ai ressenti le truc et j'ai dit tiens si je faisais ça et paf ça a marché mais direct et c'est là où j'ai compris que nom de Dieu c'est ça qu'il fallait faire en fait donc je vais essayer de vous l'expliquer, ce piqué rentré, et j'espère que ça va vous aider parce que moi ça a été un truc de fou, quoi, une véritable révélation. Quoi. Maintenant les piquets rentrés, euh, euh, sans exagérer, je dois, je, je, je dois y arriver euh, 999 sur 1000, c'est garanti. quoi, voilà. Parce que dans ma tête c'est clair maintenant. Et comme c'est Moi, moi c'est comme ça que je fonctionne, quand c'est clair dans ma tête, euh, à part une erreur euh, à la con, ça ne peut que bien se passer quoi. À part butage où je fauche ou je suis pas dedans ou, ou j'ai que deux heures de sommeil, euh, théoriquement ça devrait passer easy. Ah vous avez vu Là je m'amuse en fin de séance à regarder ce que j'ai, à jouer le coup d'après. Voilà, mais sur les regroupements de billes. Mais, mais je reste extrêmement sérieux. On respecte le deal de l'entraînement. On respecte Grégory le Devantec qui a dessiné donc ce, cet, entra cet entraînement de fou. Moi, j'ai échangé pour vous dire un truc à ce sujet-là. Euh, je reviens sur sur l'entraînement avec Grégory. On en a parlé au téléphone et je lui dis, j'ai dit, dit putain, mais Greg, tu penses pas que que 20 coups c'est beaucoup euh, Parce que ça va être long, quoi. Les séances, elles vont être longues. On a un peu discuté là-dessus, quoi. Et euh, parce qu'il il m'a demandé mon avis, donc je lui ai donné mon avis, tu vois. Et donc c'était putain, c'était pour moi, c'était vachement. Je dis putain, le mec il me demande mon avis, quoi. Moi, le bleu de service, il me demande mon avis sur son entraînement, c'était un truc de fou. quoi Donc je lui ai quand même dit, mais, mais j'ai pas dit foire. Voilà. Et, et, et donc, euh, donc Walter, c'est bientôt la fin, hein, je pense. Hein, donc, euh, ouais, tout, je, je finis l'anecdote. Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit bah, 20, ça risque de faire un peu beaucoup. Et euh, puis finalement, il m'a fait comprendre que 20, c'était juste pile poil ce qu'il fallait, en fait, pour bien pour bien, euh, comment dire, que les gens se rendent compte de, de leur niveau, de se jauger en fait. À quel pourcentage tu tournes et euh, après c'est un truc qu'il faut travailler et c'est Greg, c'est Grégory le devant qui me l'a dit. Il m'a dit ça c'est pas un truc qu'il faut travailler tous les jours, pas du tout, hein. il faut le faire une fois et puis euh, après tu reviens dessus euh, dans 15 jours, 3 semaines, tu vois ce que je veux dire entre temps, tu auras travaillé autre chose. faut pas se borner sur un exercice, surtout pas. Hein. Ça, c'est le piège parce que ça peut nuire à l'entraînement. Donc, Et tout ça, vous allez voir dans la vidéo, il explique ça très bien. Donc, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à y aller. Donc, euh, donc, voilà. Donc, voilà pour la saison 5. Donc, je reviens sur, sur, les, sur les prévisions de, de la chaîne. Donc, on va faire tout ça. On va essayer de finir les fondamentaux pour les débutants et pour leur faire comprendre que comment fonctionnent les coups techniques et puis, euh, et puis après on va continuer évidemment à s'amuser quoi évidemment que je vais continuer moi à travailler le cadre je vais certainement euh, travailler un peu la ligne on va certainement revenir sur, euh, sur les virages parce que les virages je vous ai proposé une vidéo mais, mais euh, j'ai pris conscience et comme quoi c'est incroyable hein, euh, parce que c'est pas si loin que ça les virages mais les virages euh, j'ai un peu j'ai un peu fait n'importe quoi et j'aimerais ai, un petit peu revenir dessus donc je vais faire un espèce de pas de démenti hein, mais euh, non pas qu'elle a été critiquée cette vidéo j'en sais rien je m'en souviens plus euh, mais euh, mais c'est pas c'est pas tout à fait clair euh, notamment sur le grand coin je me suis un peu planté donc le grand coin il, il faut évidemment que je le retravaille hein, ça c'est certain euh, mais, euh, mais on va en parler. enfin grand coin petit billard hein, on, on travaillera sur ça hein. de toute façon quasiment toutes les vidéos ce sera sur 2m80 à part, à part ce type de vidéo, là, de ce type d'entraînement, où j'aime bien moi les faire sur 3,10. 10 euh, Après, je pense que le reste, ce sera sur 2,80. 80 Oui, ou alors pour le cadre. Parce que pour le cadre, il n'est pas impossible que je joue sur 3,10, Car euh, mon seul partenaire au cadre, en fait, c'est mon mentor. Et évidemment, il ne joue que sur euh, 3-10. Donc euh, moi, je vais m'entraîner euh, dans cet objectif-là. On se tire la bourre tous les deux. Et en fait... Euh, je dois faire la moitié de sa distance à lui quand on fait une partie. Et euh, ça, ça donne des parties assez intéressantes. Donc si lui doit, doit jouer 200, moi je dois jouer 100. Et euh, ça donne des, des parties assez serrées quand même. Quand je suis franchement bien en forme, ça le fait quoi. Je suis pas content là. Hein. Qu'est-ce qui se passe ah ouais, Je suis pas content. Ouais. Prendre de la bille, nom de Dieu. Ah oui. Et oui, oh. oui j'ai des problèmes. Je vous l'ai dit, hein, j'ai des problèmes de visée quand il s'agit de toucher... Euh... À gauche de la bille 2 et en plus dans un maximum d'effets euh, voilà j'ai beaucoup de mal à, à trouver la bonne quantité de bille la bonne visée quoi c'est vraiment problématique pour moi c'est bien la preuve et vous voyez l'importance de ce type d'exercice c'est que ça a, a révélé justement euh, mes problèmes quoi et donc c'est important aussi de de savoir se nourrir de ses erreurs comme nous le précise euh, dal turner euh, bon, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Et donc euh, voilà, c'est à peu près tout pour euh, pour les prévisions. J'avais aussi en tête peut-être euh, de proposer certaines euh, certaines vidéos sur le 3-bandes, parce que c'est quelque chose que je travaille également pour euh, pour un examen, pour mon examen de, de défi. Il y a des positions de 3-bandes à bosser. Et euh, il y a beaucoup d'exercices, il y a 400, 400 exercices à voir dans sa globalité quoi mais c'est tourne toujours autour de, de coups techniques relativement simples, mais ce euh, serait intéressant euh, de voir ensemble euh, cette partie là mais euh, pareil je pense que je les ferai sur 280 c'est un petit peu ce que j'avais proposé si je me trompe pas l'année dernière il me semble que pour le incroyable trois ans je vous avais présenté un exercice trois bandes euh, donc c'est quelque chose que je voulais vous présenter Et, et qu'on puisse faire ensemble mais, mais sans prétention aucune Parce que les trois à la bande Moi j'ai très très très peu d'expérience euh, Par contre ce qui est certain C'est que je ne vous parlerai pas du système À une époque j'ai dit que j'en parlerai Mais en fait on ne va pas du tout en parler Parce que le système c'est quelque chose qu'il faut aborder bien après Il ne faut pas l'apporter tout de suite C'est une erreur de faire ça Donc, euh, donc ce qu'il faut travailler aux trois bandes C'est le coup de queue quoi, C'est c'est avoir une bonne mécanique, quoi. et la mécanique je pense, bon, alors ça c'est vraiment un avis personnel, mais une mécanique se met en place je pense euh, dans le jeu de série, ou, ou dans l'artistique, voilà. Mais une personne qui joue de suite aux trois bandes, je suis pas sûr, euh, ça, ça peut-être que ça lui prend un peu plus de temps, là je suis vraiment agacé hein. Vous voyez, cette rouge là ne rentre absolument pas, je ne prends pas du tout à cette bille, quoi, c'est un truc de fou. La fin de l'exercice, pour tout vous dire, là, euh, ça, fait plus ça fait presque une heure que je suis dessus. Et je ne vous cache pas que, donc je vous ai dit hein, en début de vidéo que j'avais tourné ça le 24 juin, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, mais pas précisé, c'est l'heure à laquelle j'ai tourné ça. Je crois que je me suis installé, il était presque 11h. Et, euh, et je crois pas avoir mangé ce jour là donc je suis vraiment sur les rotules là. Et, euh, et donc euh, la faim qui commence à me prendre l'estomac plus euh, la fatigue de la journée, plus cet agacement parce que j'ai du mal à viser, à viser parce que c'est pas mon côté bah, tout ça, ça me sort un peu d'une de, de, concentration dont j'ai besoin pour, euh, pour réaliser cet exercice donc euh, voilà, encore une fois ça met euh, ça met euh, euh, en lumière euh, certains défauts qu'il faut corriger euh, pour justement bien préparer un entraînement même si, si attention comme je vous l'ai dit par rapport à la piscine à la fin de l'entraînement je suis extrêmement satisfait du temps que j'ai passé euh, sur cette table parce que je sens que ça m'a apporté ça m'a grandi quelque part dans, dans ma connaissance quoi. Euh, même si euh, voilà, c'est qui qui disait ça C'était Stéphane... Euh, non, comment il s'appelle Étienne et, et, Klein. C'est un astrophysicien qui disait que... Euh, quand on apprend rien, on apprend quand même quelque chose. Et, euh, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai pas eu l'impression d'apprendre euh, quelque chose. Mais par contre, euh, le fait de, ne, de rater certains points, ça m'a appris que j'avais des déviances sur certaines... Euh, des, enfin, des suffisants sur, sur certains critères, notamment la concentration euh, et euh, l'exigence de soi, enfin ce genre de choses. Quoi. <rire> voilà. quoi. Donc, euh, pour conclure euh, cette vidéo, euh, parce que là, on est quasiment à la fin, euh, donc voilà, donc, on a fait à, à peu près le tour. quoi. Euh, donc, sachez que, évidemment, hein, je... Vous le savez, pour les commentaires, hein, je, je, je lis et réponds à, à chacun et chacune d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à, à laisser un commentaire. Et je vous propose un truc un petit peu pas ordinaire pour le coup, par rapport à cette vidéo. Pour ceux et celles, écoutez bien. Hein. <rire> pour ceux et celles, là, ça me, vient là tout de suite là, qui ont réussi à tenir le cap jusqu'au bout là. On est à la 58e minute, ça coupe dans trois minutes. Pour ceux et celles qui ont tenu jusqu'au bout, je vous invite à me laisser un message et de me marquer genre... Euh, euh, jusqu'au bout voilà, voilà, voilà Parce que c'est un truc de fou quand même Je sais pas combien encore vous êtes à m'écouter parler, c'est de la folie Mais euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde quand même Mais je serais quand même curieux de savoir qui est allé au bout de cette vidéo Donc pour ceux et celles qui ont fait ça, je vous en prie Prenez trois secondes pour me taper juste... Même si vous n'avez pas l'habitude de laisser des messages, <rire> vous me tapez jusqu'au bout, trois petits points, et je comprendrai <rire> que vous avez tenu bon. Et ça, c'est plutôt de bon augure si vous comptez faire des séances d'entraînement de ce genre. Parce que si vous arrivez à me supporter une heure, c'est qu'à mon avis, les séances d'entraînement, ça va être easy money, lisa money. Facile, très facile, vraiment. En tout cas, euh, euh, ah, je pense que c'est le, le dernier point j'ai très envie de m'appliquer pour pas le rater c'est important de bien finir voilà. ah. oui je l'ai fait je m'en souviens je suis arrivé extrême finesse mais je l'ai fait ce point et je crois qu'il m'en reste un à faire ouais c'est ça il me reste encore un point à faire et c'est la fin de la séance et là je me dis nom de dieu ne rate pas ce point c'est tellement important de finir sur euh... voilà même si le repas a été dégueulasse il faut que le dessert ce soit un truc divin et là Paf Dans le plein de l'A3, la rentrée de cette rouge, on finit proprement, et ça c'est beau. Écoutez, je vous fais le béco à tous, hein, et je vous donne donc rendez-vous bah, le plus tôt possible, courant août, pour un papa tu triches, modo d'A3, on va se délecter de ce programme incroyable. Euh, donc voilà, n'oubliez pas votre commentaire, hein, c'est important. Hein. Voilà, le petit bisou, le petit béco, et je vous dis... Très bien.